Allez, petit Dédé, il y avait l'arène. Hein. Salut les Dédés, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, ça va nickel. Donc aujourd'hui, je suis sur une intervention sur un nid de frelon européen. Encore un frelon européen, très mal placé. Donc je vais vous montrer où il est. Alors, il est juste au niveau de cet angle-là, dans le bois. Donc vous allez me dire, c'est en haut du toit, pourquoi on ne le laisse pas Et pourquoi on ne le laisse pas Parce que c'est des frelons. Vous savez que le frelons européen ne voit pas la nuit. Ils sont attirés par la lumière. Et du coup, ben, ça va être attiré chez les gens. Surtout que là, juste là, c'est que des figuiers, tout ça. Tout ça, tout ça, c'est que des figuiers. Donc ils vont avoir des frelons partout. Donc on est obligé de traiter ça. Donc là, je vais monter, je vais mettre l'échelle, on va démonter la petite plaque et on va aller voir comment c'est à l'intérieur et mettre de la poudre. Allez, je m'habille et c'est parti. C'est parti pour le combat. On va aller voir ça, on va démonter la petite plaque. Voir la grosseur du nid. On va voir qu'est-ce que ça donne. Donc, vous voyez le nid Il est tout ce, ce plancher là. Allez, je démonte la plaque et je vous montre ça parce que je peux pas faire ça avec les la gopro dans la main et la visseuse bon voilà, j'ai démonté la planche je vais vous montrer le nid vous voyez et si vous regardez bien au fond tout au fond du nid il y a un vieux nid de frelons européens et là il y a le nouveau et donc les frelons, ben ils sont un peu partout il avait bouché là. Il avait bouché les aérations ici. Vous voyez, un petit cotin là. Donc voilà, ça reste toujours un frelon qui est nécessaire pour l'environnement, mais il est quand même mal placé, donc il faut le traiter. donc là je vais envoyer la poudre donc maintenant il faut laisser agir hein. Vous des attaques, hein. ouais, yeah. mmh. sur là-bas aussi Là, là, là c'est comme, comme les frelons rois asiatiques hein. Il faut laisser le nid, laisser agir la poudre euh, ce soir, tous les autres froids vont rentrer dans leur nid, ils vont toucher la poudre automatiquement. Euh, le propriétaire elle aura juste à remettre les planches euh, d'ici euh, une semaine ou deux, et voilà, et donc il sera tranquille. Bon, ben, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la partager. Et je vous dis à très bientôt les DD. Toi qui n'es pas encore un petit Dédé, fixe ce logo et abonne-toi en cliquant dessus.